Bonjour à tous les amis, je suis très heureux avec Brigitte vous de vous retrouver pour cette fois-ci un tour de magie ou plus exactement un tour de cartes que j'ai trouvé dans le livre de John Carré qui s'appelle Top Carré C'est en puisant dans le, à travers les pages que j'ai trouvé un tour très sympathique qui s'appelle carte. Brigitte Oui Pascal Je vais te faire participer aujourd'hui est-ce qu'on voit encore le. Voilà, on va le mettre de côté. Ça va être mieux. On va faire un petit tour ensemble. Mm -hmm. Avec un jeu de cartes, un jeu magnifique d'ailleurs. Je regarde si tout y est. Parfait. Je vais te demander de le mélanger. Bah, si, essaye, hein. Moi, je suis pas du top du top du mélange. Mais c'est pas mal, tu te débrouilles pas mal. Oui, non. Pendant que Brigitte euh, mélange les cartes, je vous invite vivement à regarder mes autres vidéos qui sont sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, ben. Abonnez-vous pour me suivre. C'est bon Brigitte. Moi, je peux Très bien. Travailler. Tu vas garder les cartes, donc je veux pas les voir. Oui. Je vais simplement te demander de sortir 5 cartes. Les cartes que tu, tu peux même regarder les cartes. Sortir cinq cartes. Tu me les montres pas, d'accord Je retourne pas... Tu les tu les poses là les cartes. Tu les poses quoi Tu les poses sur le tapis pour le moment. Tu peux les montrer si tu veux. Oui, c mais aucune importance. Ça aucune importance. Ok. Tu sors donc cinq cartes. Tu me dis quand c'est fait voilà, c'est bon Non, bah attends. Il euh... n'y a que cinq cartes. hein. Voilà, voilà, voilà. Bah, c'est bon Bravo C'est bon. Donc le, le, le reste du jeu, tu le poses sur la table. Oui. Tu prends tes 5 cartes, tu les mélanges. Oui. Voilà. Oui. Et par le hasard, donc tu as ton paquet dans la main Oui. D'accord Et par le hasard... La carte du dessous, tu la regardes, tu la montres à la caméra. C'est bon C'est bon mmh, C'est bon. Tu remets ton paquet face en bas, d'accord, très bien. Mmh. Maintenant, tu vas faire un mélange un peu, un peu spécial. Tu vas poser la première carte sur la table, la, première. la deuxième euh, en dessous de ton paquet, la, la prochaine sur la table et ainsi de suite, jusqu'à la dernière. Voilà. C'est bon C'est bon. Tu te rappelles de ta carte oui. Très bien. Ne clignez pas des yeux. Ne cligne pas des yeux. Ah non, je fais que ça. Parmi, si je te pose la question, où est ta carte, est-ce que tu serais capable de dire oh bah non, non, Pas je... du tout non, non, pas du tout. Très bien. As-tu déjà vu une carte invisible Non. Non Mais non. D'accord. Eh bien, écoute, regarde. Je vais prendre une carte invisible. Okay. Tu es droiteur ou gaucheur oh, Tiens. Je vais te l'attendre. je ne la regarde pas, tu la gardes avec toi, mm -hmm. bien, voilà. Tu l'as en main D'accord. Maintenant, si je te pose la question, combien font 5 moins 1 Ça fait combien 5 moins 1, 4. 4, oui, ah, oui. c'est simple. Bien, regarde, 5 moins 1, ça fait 1, 2, 3 et 4 cartes. Ah oui Bah oui, il manque une carte. Bien sûr. Tu la tiens entre les mains, c'est la carte invisible. Maintenant, regarde. Est-ce que cette carte est ta carte Non. Est-ce que cette carte est ta carte Non plus. Non plus Non, non. Est-ce que cette carte est ta carte Non, non. D'accord. Est-ce que cette carte est ta carte Encore bien moi. Très bien. Donc, nous sommes d'accord. La carte que tu tiens, invisible, est ta carte. C'est incroyable. Ça. Alors, ce que je te propose, oui, c'est de me la montrer, mais rapidement. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3 tu vas faire chaque. D'accord 1, 2, 3. Vite fait Mais je crois que as passé à... elle n'a pas été assez rapide. Ah Parce ouais Parce que j'ai vu du, du rouge. <rire> Et je crois que c'est un as, un as de cœur, il me semble. Yes, oui, <rire> c'est ça. C'est ça. Alors garde ta carte en main. Ouais. Ce que je te propose maintenant, c'est de la lancer dans le jeu. Oh yes, bien, bravo. Hein, bravo, bravo. Parce que regarde maintenant, tu as lancé ta carte dans le jeu, mais tu vas pas en croire. Il y a une carte qui est apparue face en bas. Ne dis pas de ça. Non. Ce qui serait fort, c'est que cette carte soit, eh ben... Oh punaise, bravo Pascal. Mais franchement, c'est l'as de cœur de Brigitte. C'est joli, franchement. Même moi, je suis pas dé. Hein. Un tour de carte de John Carre. Merci beaucoup de nous avoir regardé avec Brigitte. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Likez, commentez et abonnez-vous. Ça nous fait toujours plaisir. C'est vrai. Allez, au revoir. Ciao les amis. Bye bye. Bye bye.